La conférence lien au Père était euh, vraiment très puissante. Euh, J'ai senti que c'est allé faire bouger dans ma structure euh, des endroits euh, qui avaient vraiment besoin d'être vus. J'avais déjà participé précédemment à d'autres euh, conférences, ateliers, mais celui-ci, euh, il est venu mettre en lumière euh, énormément de choses. J'ai plein de choses du coup qui montent au conscient et qui euh, c'est comme euh, un élément vraiment socle pour pouvoir euh, semer ensuite. Donc, euh, super conférence. Euh, le groupe toujours aussi euh, accueillant, bienveillant. Euh, ouais, ça me permet vraiment d'être en amour, beaucoup, beaucoup d'amour pour euh, laisser l'exploration se faire la structure bougeait tranquillement voilà donc ça s'est fait vraiment de manière fluide et je me suis laissé euh, porter par le flux quoi et euh, ce que je remarque euh, parce que ce témoignage le fait euh, a posteriori c'est que là j'ai eu besoin d'un petit peu de temps euh, de repos euh, notamment au niveau du corps euh, mon corps physique euh, du coup bouge et euh, je me suis reposée, j'ai un petit peu plus dormi que d'habitude, euh, mais vraiment c'est cool, quoi, ça le fait et puis euh, c'est une grande joie du coup euh, de voir tout ce qui se produit au quotidien euh, qui est en résonance avec ce qui s'est passé pendant euh, la conférence atelier. Merci beaucoup.